Ici, Moscou. L'avancée à travers les faits. Avec Françoise Gompoyn. Ukraine, pomme de discorde. Les semaines passent sans que la situation en Ukraine, nouvelle pomme de discorde en plein centre de l'Europe ne s'améliore. Cette pomme que l'on nous présentait comme juteuse, appétissante, riche en divers mouvements les uns plus démocratiques que les autres, est en réalité aussi véreuse que venimeuse, Autant que celle qui fut proposée par la reine Regina Blanche-Neige pour l'endormir à tout jamais. Les États-Unis, autant que leur éternel complice, Bruxelles, voulaient dormir les autorités russes et en partie ukrainiennes, en insistant dès le début sur les bénéfices que pourrait tirer Kiev de son adhésion à la zone européenne de libre-échange. Comme Yanukovych répondit finalement par la négative, un véritable putsch lieu, comme par hasard, à la veille de la clôture des JO. Les coïncidences n'ayant aucun sens face aux enjeux il est clair que le renversement du gouvernement Yanukovych intervient à un moment où la Russie était plongée dans la célébration de Sochi, de la clôture de Sochi. Il est non moins clair en outre que les arguments exhibés par les européistes ne constituent qu'un vaste leurre, puisque... Le désastre économique de l'Ukraine, superposé à son éventuelle adhésion économique à l'Union Européenne, au mieux stagnante, au pire récessive, est un piège dont les deux camps n'auront aucune chance de sortir. Cette conclusion n'est fausse que dans un seul cas, si la longue l'Ukraine, en tout cas celle de l'Ouest, se transforme en un immense réservoir à main d'œuvre très très bon marché, prête à exporter son gaz et son pétrole à des prix nettement inférieurs à ceux du marché. L'Allemagne serait bien sûr au 7e ciel, ciel, on s'en doutait, mais avant que cela n'arrive, il lui faudra verser, Volens Nolens une coquette somme de 35 milliards d'euros à un futur gouvernement de 1% illégitime, de deux, incapables de rembourser une somme empruntée au FMI, sachant déjà que la dette publique du pays est supérieure à 30% de son PIB, ce qui est relativement considérable. C'est donc une Ukraine criblée de dettes et privée de ses industries, ces dernières se trouvant pour la plupart dans l'ouest du pays, que l'Union européenne aura ainsi donc à gérer. Euh, maintenant, pour ce qui est des États-Unis, son objectif est des plus triviales. L'Ukraine doit sotaniser coûte que coûte. Pour ce faire, le chaos qui est orchestré un peu partout dans le pays, plus dans la partie ouest, est une étape intermédiaire précédant l'aboutissement du processus engagé. Si donc l'Ukraine ne fait pas scission et que la Crimée conserve son statut actuel, demain la mer Noire sera à la merci de l'OTAN, c'est clair et net. La Russie a tout à y perdre, notamment sur le plan géopolitique et idéologique en tant qu'axe antagoniste bloc atlantiste. Cette perspective est d'autant plus réaliste que la Verhovna Rada, équivalent de la Douma Russe, enfin le Parlement, parle déjà de liquider le Berkut, qui est un groupe d'intervention spéciale de la police que l'on a vu notamment intervenir au Maïdan. Cette liquidation, si jamais elle intervient, désarmera définitivement l'Ukraine. Alors, consciente du danger qui la guette, oubliant son litige avec la Russie par rapport à l'île de Tuzla, Kerch n'a pas hésité à hisser la veille le drapeau russe, partout de la mer d'Azov au Boudjak, qui est la région de Odessa, Odessa Oblast, des mouvements de résistance pro-russes s'organisent. Face à un chaos traditionnellement apporté par les mêmes instigateurs, comme par hasard, il n'y a plus guère d'autre solution que la solution armée, parce que les fantoches ne passeront pas partout. Si les motivations des états unis de leur sempiternelle vallée, Bruxelles, semblent évidentes, il est à se demander comment est-ce que les pays de l'Union Européenne, la Pologne et l'Allemagne plus particulièrement, pourront faire face à la racaille néo-nazie présente sur le terrain. Il n'est plus question du boxeur Klitschko, déjà impressionné allez hop, par le simple fait de serrer la main à Madame Merkel, mais d'une horde russo-judéo-européophobe partagée entre le parti Svoboda, les partisans de Bandera et le secteur droit, une sorte d'antipartie remarquablement organisée sous l'égide d'un certain Dimitri Yaroche qui s'est enfin manifesté au grand jour. Le fait d'instrumentaliser le nazisme quand il le faut tout en rendant un véritable culte à la choix et la loi Guesso est tellement typique des comportements bruxellois, tellement cyniques qui confirme cette conclusion d'Éric Chopra, de son laquelle l'Union européenne est bien davantage un facteur de guerre qu'un facteur de paix. Le retour de Manivelle ne se fera pas attendre. Je soumets maintenant, chers auditeurs, à votre attention la vision d'Alain Jules, journaliste indépendant et politologue, qui s'est exprimé sur nos ondes. Bonjour Alain Jules, merci d'être avec nous sur les ondes de la voix de la Russie, en habitué. Hein euh, donc euh, ma première question, euh, bah, bien sûr, portera sur l'Ukraine toute la conversation. Ma première question sera très très très ciblée. Vous savez, certains experts ont tendance à croire euh, que les, les intérêts de l'Union européenne et des États-Unis dans le contexte de ce qui se passe actuellement en Ukraine ne coïncident pas, enfin pas vraiment, euh, parce que d'une part, l'Union européenne voudrait euh, de l'Ukraine dans la mesure où il s'agit d'une zone pivot par où passe un nombre important d'oléoducs, de de, de pardon, et de gazoducs, et puis en ce qui concerne les États-Unis, et eh pour leur part Washington voudrait d'une zone absolument otanisée pour déstabiliser la Russie à ses frontières. Est-ce que vous partagez ce double diagnostic Oui, quelque part. Ce qui est sûr, c'est que, en fait, beaucoup d'observateurs ne le savent pas, peut-être aussi. Hein, L'Ukraine, c'est le plus grand pays d'Europe. C'est très important, il faut le savoir. Et je crois que les États-Unis veulent, bien évidemment, que l'OTAN puisse être aussi dans cette zone d'influence-là, hein, et pour effectivement déstabiliser la Russie, d'autant plus que la Russie hostile forcément à l'OTAN. Et donc, euh, quant à l'intégration économique... Je ne crois pas vraiment que ce soit euh, le réel but. Hein. J'ai bien peur que l'Ukraine, euh, sous giron euh, de l'UE occidentale, on va dire, ne, ne devienne une espèce de greffe. Hein. Mais je crois que c'est beaucoup plus les intérêts euh, militaires qui comptent pour, euh, pour les États-Unis et, et notamment euh, les pays euh, européens, hein, je crois. Parce que quand on regarde bien le, le, le dossier, euh, euh, l'Union européenne n'a proposé qu'un accord commercial à l'Ukraine contrairement à la Russie qui proposait effectivement euh, des, des milliards hein, de, de, de dollars. Donc euh, je crois que euh, j'ai plutôt l'impression que les Ukrainiens euh, qui se disent pro-européens euh, et surtout nationalistes euh, sont en train de se tromper de combat et je crois qu'ils risquent de vivre une période très très très difficile. Euh, D'accord Alain Donc, ben justement on venait de parler des, des, des, des nationalistes en disant qu'ils mènent un faux combat. Ben, on a quand même l'impression que les principaux fauteurs de troubles inspirateurs euh, de ce qu'on appelle le, le Maïdan sont des néo-nazis invétérés. Je pense à Tiag euh, je pense au parti Swoboda. Ils ne se cachent même pas. C'est les mêmes insignes que ceux qu'avaient euh, les combattants nazis durant, les, durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc si bien que certains experts vont même jusqu'à parler d'un soulèvement nazi généralisé, je pense que c'est un excès. Euh, comment est-ce que l'Union Européenne pense dompter ces gens-là, eux qui en réalité n'ont absolument rien à faire des quatre volontés de Bruxelles Ils vont jamais s'en sortir avec tout ça le problème il est simple, c'est-à-dire que on a vu l'exemple en Libye hein, on a vu euh, l'exemple en Syrie, c'est-à-dire que euh, l'Occident, hein, je veux dire euh, euh, et, ces gens euh, j'ai l'impression qu'ils ne réfléchissent pas c'est-à-dire qu'ils sont prêts à s'allier avec n'importe qui, c'est-à-dire notamment Libye, les islamistes, hein, en Syrie les islamistes, armer ces gens-là pourvu qu'ils atteignent leur but, c'est-à-dire que renverser euh, le pouvoir en place, hein, menacer la souveraineté de ces pays-là de s'accaparer du pouvoir, et puis euh, c'est l'essentiel. Parce que effectivement euh, Voboda, hein, j'espère que je prononce bien, c'est un, un parti d'extrême droite, et c'était eux, qui ces gens-là, qui étaient les plus violents. Euh, Faut-il rappeler que euh, ces gens ont détruit euh, notamment un monument dédié aux soldats euh, qui ont lutté contre le nazisme en Ukraine. Ça veut tout dire, oui. mais euh, la presse occidentale n'en parle pas. C'est très grave. Ça veut simplement dire qu'ils font exactement euh, comme euh, en Libye ou en Syrie, où on, on s'allie avec n'importe qui, pourvu qu'on fasse tomber euh, euh, Viktor Yanukovych, n'est-ce pas, qui est euh, proche, on va dire, de, de, de Moscou. C'est simplement ça, c'est-à-dire que c'est un combat idéologique, et on s'en fout, ils, ils se fichent complètement du peuple ukrainien en tant que tel. Mais je crois que ça risque d'être... Euh, ils auront un réveil qui sera vraiment très douloureux, Bon, je suis pas devant, mais je le pense. Voilà. D'accord, Alors Jules, ma, ma dernière question, un petit peu plus globale. Euh, quel pourrait être, selon vous, le, le sort du président Yanukovych, qui est un président légitime, après tout, légalement élu, qu'on qu l'aime ou pas Est-ce que vous croyez finalement, que la scission de l'Ukraine, dont par beaucoup d'experts, à savoir Émeric Choprat, que vous connaissez sans doute, est-ce oui. que vous croyez que ce soit la seule solution envisageable, et que, à ce moment-là, Yanukovych puisse présider une sorte de, de nouveau, nouveau gouvernement, euh, incluant l'Ukraine de l'Est et la Crimée oui, c'est vrai que, il y a, il y a de, de, de, de réels soupçons, hein, par rapport à une sécession, euh, c'est-à-dire, justement, la péninsule de Crimée, hein, euh, du côté de Sébastopol, etc. Je crois que, euh, il est possible que ça se fasse comme ça, c'est-à-dire qu'il y ait une sécession, mais, en réalité, euh, euh, j'ai des amis justement ukrainiens que j'ai eus hier au téléphone qui me disent que non, finalement, euh, eux, pour eux, n'est-ce pas, Victor Yanukovych les a trahis. Il les a trahis pourquoi Il les a trahis parce qu'il est faible. Il les a trahis parce que il est président élu, mais euh, il a fait preuve de faiblesse en n'isolant pas par exemple par une méthode simple, c'est-à-dire encercler les gens de Maïden, empêcher qu'il y ait des ravitaillements, et les gens allaient partir tout seuls il suffisait de euh, soit de couper l'électricité, etc, dans la zone évacuer euh, les, les, les riverains, etc donc pour eux il pense qu'il les a trahis, mais effectivement, euh, il pense aussi que euh, il est possible qu'il y ait une sécession. D'ailleurs, euh, je crois qu'il y a eu des manifestations hier, hein, euh, c'est-à-dire dans, dans, dans l'Est, le Sud, hein, qui sont vraiment pour russes et, et, et russophiles, qui effectivement disent que non, on préfère faire allégeance à la Russie que de faire allégeance à ce gouvernement de, euh, je, je reprends leurs mots, hein, de brigands euh, et, et de bandits, n'est-ce pas, euh, qui cassent tout, qui ont détruit la capitale, etc., etc., donc, euh, on, on attend l'évolution des choses, mais je pense réellement que euh, c'est probable, hein, c'est probable parce que, bon, euh, je ne sais pas ce que l'Europe dira quand là vont dire que nous on est pro russe parce qu'ils ont validé euh, pas, le combat entre guillemets de ceux qui disaient qu'ils étaient pro-européens. J'espère qu'ils ne feront pas, l'OTAN n'en pas le temps directement. Donc euh, on attend de voir ce qui va se passer, mais euh, euh, surtout la décision russe, bon, pour l'instant, euh, bon, les jeux de Sochi étant terminés juste hier, on ne sait pas encore la, la position officielle du Kremlin, on, on, on attend de, de savoir ce qui vraiment euh, se passera. Pour l'instant, c'est vraiment très dur de se, de se prononcer. Et on a appris justement que le, par, le fameux Parlement ukrainien accuse le président Viktor Yanukovych, n'est-ce légitimement élu de crimes de masse. On a repris, ce, ce, ce, je crois, sa villa qui revient à l'État, etc. Donc, je crois qu'il y a une précipitation dans les événements, n'est-ce pas Et on croit que ces, gens, je crois que ces gens sont très bien conseillés, entre guillemets, justement, par, par les Européens. C'est-à-dire que faire de lui une persona non grata, voire probable prisonnier de guerre, euh, ou parce que bon, s'il veut l engager une guerre, etc., l'envoyer euh, à la CPI, etc. Donc on, on sait que c'est en train de se préparer, euh, c'est une façon de se débarrasser d'un adversaire encombrant, d'autant plus...